Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça sera All Bébé Fille et Fillette. Pour les nouvelles, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je tiens à préciser que je suis maman de deux petites princesses. Céline qui a 3 ans et demi, un peu plus que 3 ans et demi, et euh, Nour qui a presque 5 mois. Donc, moi, les magasins euh, rayon fille, bébé, euh, euh, fillette, c'est. Je deviens très sensible et je fais de mon mieux pour pas craquer. Donc aujourd'hui j'ai rassemblé ce que j'ai acheté les deux derniers mois et je vais essayer de vous faire ce haul le plus rapidement possible parce que euh, quand je me rends compte des tas de choses que j'ai achetées en deux mois c'est juste pas possible alors que j'ai cru que j'avais serré la ceinture que euh, j'avais pas acheté grand chose et euh, croyez moi ce que je vais, je vais vous montrer ici euh, je vais pas vous montrer euh, tout ce qui est basique sous vêtements etc je vais vous montrer que vraiment l'essentiel quoi. Donc j'espère que ça ne va pas durer une éternité. On commence tout de suite puisque mes adorables petites filles sont euh, au lit. Elles font dodo, il est déjà 22h. J'espère qu'il y, aura... y aura personne qui va se réveiller pour me gâcher le délire. Et je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer avec un article que j'ai reçu du site euh, Pomme Caramel. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai les liens en barre d'information avec tous les détails etc. Mais je crois que vous connaissez presque toutes si vous me suivez sur Instagram, je vous ai organisé un concours en collaboration avec Pomme Caramel. Si vous souhaitez vraiment faire un cadeau de luxe pour bébé, euh, vraiment quelque chose de qualité ou si vous voulez tout simplement accue accueillir un bébé et euh, préparer son trousseau, etc. Donc vous allez trouver pas mal de choses, vraiment euh, j'étais vraiment surprise par, euh, agréablement surprise par la qualité, Par, euh, c'est du top, vraiment du top. Donc je vous montre le premier article qui est une gigoteuse comme ceci, évolutive bien sûr donc c'est quelque chose que vous pouvez euh, voilà, plier, fermer voilà comme ça bébé peut euh, dormir bien au chaud en hiver puis j'ai ici un tour de lit aussi qui s'adapte à presque toutes sortes de toutes les dimensions de, de lit possibles Grâce à ces petits détails ici, donc vous pouvez l'adapter en fonction du lit de votre bébé sans problème. Donc euh, franchement la couleur elle est juste à tomber. Voilà. C'est un gris euh, perle avec euh, du blanc à petit euh, Voilà. Et la broderie est juste très très bien faite. C'est vraiment quelque chose de luxe. Je ne pourrais pas vous montrer tout comme ça en détail. J'essaierai de vous mettre une vidéo à côté pour voir euh, de plus près. Donc ici, on a un drap, comme ceci. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Alors, j'ai un coussin à rond, comme ça, pour, pour le lit de bébé. Et j'adore, parce que c'est avec la broderie anglaise. Et je trouve ça vraiment très très bien fait, magnifique. Il est tout en blanc, avec une broderie aussi. J'ai aussi un, une thé voilà. 100% cotant, et euh, croyez-moi, la qualité. Euh, pff, quoi vous dire Je sais pas comment décrire ça, mais c'est fait. Euh, voilà. Les moindres détails sont très très bien soignés. Aucun fil qui dépasse. C'est. C'est le top, quoi. Personnellement, j'ai jamais vu une qualité pareille. Euh, ensuite. On a aussi une cape de bain qui est comme ceci avec un petit bavoir et un gant de toilette. Et euh, au toucher, on dirait que c'est du velours. Et puis au final, on a une housse pour un matelas allongé. Qui est comme ça. L'avantage avec cette housse, c'est que vous pouvez enlever uniquement la serviette qui se trouve dessus et la laver au cas où il y a des tâches. Et je trouve ça très très bien. Donc ça c'était de chez Pomme Caramel. Vous trouverez les détails dans la barre d'informations. On passe maintenant à ce que j'ai pu prendre pour Nour. Donc euh, Nour elle a maintenant presque 5 mois. Il lui reste quelques jours pour 5 mois. Et je l'habille en 9 mois. Donc il a fallu que j'achète du 9 mois parce que les 6 mois... Euh, ça lui allait just, limite. Donc, j'étais à Primark. Euh, donc, ce qui va suivre, euh, c'est plutôt du Orchestra et du Primark. Euh, vous avez remarqué que dans ce hall, j'ai pas beaucoup d'articles Zara. Je vous avoue que cette fois-ci cette saison j'ai pas été très attirée par les articles Zara, je sais pas pourquoi ni en magasin ni sur le site Donc j'ai penché plutôt pour du orchestra et aussi du Primark pour quelques basiques donc ici j'ai pris des bavoirs comme ceci donc moi les bavoirs comme ça en coton euh, qui, ne, qui ne contiennent pas du plastique j'utilise surtout pour donner le lait euh, après là où il y a du plastique c'est pour manger voilà j'ai pris des pyjamas comme ceci pour un haul. Alors ça, c'est le premier. Euh, ce, Cela, là c'est un coffret de deux à Primark. Voilà, avec les pieds ouverts. Et le deuxième est comme ceci. C'est vraiment trop mignon. J'ai adoré. Franchement, ils sont trop beaux. Puis j'ai pris trois pyjamas aussi. Euh, on va dire dors bien Primark comme ceci voilà qui sont une sorte de grenouillères qui sont fermées en bas donc voilà ça euh, cela, là ils se vendent dans un paquet de trois donc je choisis ces trois motifs-là Voilà. et la qualité est vraiment pas mal enfin je... c'est vrai que moi je mets ça à mes filles en plein hiver je ne leur mets pas du velours parce que chez moi, à la maison, c'est très très bien chauffé et très bien isolé. Euh, après, voilà, quand je vais ailleurs, chez ma belle-mère par exemple ou euh, je ne sais pas moi, donc euh, je leur prends des pyjamas en velours forcément parce qu'il fait un peu plus frais. Après, à Orchestra, j'ai pris aussi un lot de trois pyjamas aussi comme ceci, des pyjamas qui sont fermés. Très très bonne qualité. J'ai pris en 9 mois. Donc, euh, voilà... Et je vous avoue que le 9 mois orchestra euh, équivaut à du 6 mois Primark. Maintenant Primark taille grand. Donc faites attention si vous allez à Primark. Et voici le troisième. Sans vraiment trop mimi. Puis à Primark je lui ai pris cette petite robe tunique en, en laine. Comme ceci avec une paire de, de bas ça m'a coûté 11 euros ensuite une autre petite teinte celle-ci c'est le papa qui a craqué dessus c'est pas moi, c'est le papa qui l'a choisi. donc euh, elle vient avec des colons comme ça, cette couleur il a du goût le papa hein. et euh, celle-ci c'est du 14 euros celle-ci m'a coûté 14 euros donc là, tout ce qui reste c'est aussi pour nous. donc ça un survêtement adidas ça c'est plutôt du 1 an je crois donc j'ai pas hésité à le prendre donc ça fait 1 an, 1 an et demi j'étais à Metz à Marc Avenue donc il y a adidas outlet et j'ai adoré le survêtement donc je lui ai pris celui-ci en 1 an lui sera toujours utile on verra par la suite après ça c'était durant les soldes donc j'ai pris euh, un survêtement comme ça pour Noor et un pour Cyrine Donc c'est exactement les mêmes sauf que les tailles sont différentes. Donc pour nous j'ai pris du 1 an, 1 an et demi, c'est un Nike. Et ça m'a coûté dans les environs de 30 euros celui-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. Après de chez Zara, j'ai pris ce joli, euh, voilà je dirais un petit manteau, mais vraiment très très léger. C'était soldé aussi. J'ai pris du N an, N an et demi. Et franchement je trouve que la coupe est très jolie. Pareil, chez Orchestra, c'était les soldes. Donc j'ai pris cette doudoune. En 9 mois celle-ci. Oui, c'est du 71 cm. Elle est vraiment trop mimi. Voilà, sympa. Quand elle commence à faire froid. J'ai craqué sur une cambi pilote vous voyez, elle est comme ceci en brosse pâle euh, en fait elle est très légère, elle est pas du tout épaisse donc du coup le bébé se sent très bien dedans, très à l'aise mais ça fait effet coupe-vent donc on sent pas le froid vraiment voilà, avec une petite capuche voilà, on est très très bien ça paraît pas épais, c'est vraiment très euh, je sais pas comment vous expliquer, donc celle-ci je l'ai celle pris en 6 six mois 6 six, six mois 1 un an, voilà ça me va un petit peu grand, mais voilà, je trouve que ça va l'idéal pour, pour l'hiver qui approche. Donc, je lui ai pris avec un petit bonnet comme ceci, aussi chez Hokkaidi, Une écharpe. Vous voyez, trop jolie. J'adore la couleur, les motifs. Et puis, des petites moufles. Voilà, voilà. Euh, je crois que euh, la Cambi Pilote m'a coûté dans les environs de 30-35 euros. Euh, pour les moufles, c'est marqué 6,99€. Pour le bonnet et l'écharpe, je sais pas trop parce que je les avais déjà lavé, je les avais acheté avant et je les ai lavés donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Après, ici j'ai quelques tenues de sortie. Donc, ici on a un petit survêtement qu'elle met déjà actuellement, puisque voilà, c'est sa taille, c'est du 6 mois. Donc, celui-là vient de chez Sergent Major. Voilà, bien, bien chaud. Je lui ai pris euh, un t-shirt comme ceci, un, un orchestra, avec un pantalon. Et franchement, le pantalon, il est vraiment top. C'est une tenue qu'elle porte souvent parce qu'elle se sent très très bien dedans. Voilà. Ça, c'est euh, un pantalon que je trouve vraiment très agréable à porter. Avec un petit papillon ici au niveau de la taille, deux petites poches. Vraiment trop chou, trop mimi et... Elle peut, elle peut bouger tranquillement. Après, c'est une autre tenue. Donc ça, c'est un c'est un haut de chez Orchestra. Les prix, je ne pourrais pas vous dire les filles. Donc, j'essaierai de vous mettre des liens. Et le pantalon, c'est celui-ci. Voilà, vous voyez. C'est un pantalon comme ceci. Sympa le pantalon. J'aime bien. Et puis... Euh... Là, j'ai une paire de. Voilà, j'ai des leggings en vert comme ceci, vert d'eau, avec un haut en laine mais assez légère, je dirais. Voilà, très joli. J'ai aussi de chez Orchestra ce pull avec le pantalon. J'ai essayé de les marier et ça fait très très bien. Ce n'est pas des ensembles en fait. Vous pouvez marier comme vous le souhaitez. Et je trouve que ça fait super joli. En plus, c'est très très confortable. Aussi, de chez Orchestra. Donc ça, c'est du 9 mois par contre. Elle n'a pas encore remis. Euh, je lui ai pris un pantalon jean comme ceci. Et la qualité, pff, les filles. Oh, Regardez-moi cette qualité. C'est vraiment très extensible avec la petite veste en jean. Oh, elle est trop mimi. Elle est vraiment trop chou, trop mimi. Et puis, elle est doublée à l'intérieur comme sorte de velours assez léger. Voilà. C'est un jean qui n'est pas du tout rigide. On se sent très bien dedans. Après, aussi de chez Orchestra, je pris une petite salopette comme ceci. Vous voyez, avec des poches sur les côtés roses. Et j'ai pris le haut comme ça à rayures. Euh, le haut fit très bien avec la veste en jean aussi et le pantalon en jean. Voilà, voilà. Euh, donc là, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai pris pour Noël. Maintenant, je vais passer à ma nièce Fayrouz aussi, parce que je lui ai pris quelques articles aussi. Euh, donc, je lui ai pris la même chose que Cyrène, mais Fayrouz, elle s'habille un peu plus grand que, que ma fille, puisqu'elle est plus âgée qu'elle de deux mois. Donc, euh, je lui ai pris la même salopette. Par contre, le haut, je lui ai pris ceci. Voilà. Il est trop trop chou. Ensuite, j'ai pris un pantalon comme ça, gris, en jean. Il est doublé, aussi de chez Orchestra. Il est bien doublé, donc nickel quand il fait froid. Je l'ai marié avec ce haut. très sympa et puis après la Primark je lui ai pris un ensemble donc euh, voilà c'est euh, un legging c'est des leggings comme ceci qui tiennent assez chaud le t-shirt à l'intérieur avec une petite couronne et puis on a la veste en maille qui est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup la couleur donc voilà ça c'était pour euh, ça c'était pour Fayouz Fini avec les bébés, je crois qu'on va passer maintenant euh, à Cyrine. Donc je vais commencer avec une marque que je connaissais pas et que euh, j'ai découvert en été puisqu'on lui avait offert un cadeau de cette marque. Euh, et puis j'ai été euh, en magasin, quand j'étais en France, j'ai profité pour faire un tour au magasin et là, c'est le con. J'ai adoré. C'est vrai que c'est un tout petit peu cher, mais la qualité... Ça se voit quoi, ça pique les yeux. Alors, je commence avec cette doudoune qui m'a coûté euh, 55,99€. C'est la doudoune de l'hiver. C'est-à-dire mieux que ça, il n'y a pas, je ne crois pas. Elle est doublée à l'intérieur avec une fourrure. Elle est extrêmement épaisse mais très jolie une fois portée. Voilà, je l'ai pris en kaki. Elle existe en d'autres couleurs. Centrée au niveau de la taille, ici, avec un élastique. Vous voyez la coupe derrière. Elle est trop, trop belle. Et puis, la capuche. Oh là là, la capuche. On peut enlever euh, le, la fourrure. Par contre, on ne peut pas enlever la capuche. Mais je trouve qu'elle est trop, trop belle. Et elle tient très, très chaud. Donc, avec ça, je ne finis pas pour ma fille. Euh, je lui ai pris ça en taille 4 ans. Voilà, c'est du 104 cm. Et je lui ai pris un bonnet aussi de la même marque. Le bonnet m'a coûté 9,99€. Kaki, trop beau. Regardez-moi ce, ce pompon. Quoi vous dire, c'est vraiment trop chic. Très très classe. Puis, de la même marque. J'ai pris aussi un, un tutu, un petit tutu qui était à moins 50%, parce que comme ma fille a fait de la danse classique, comme Cyril fait de la danse classique, donc je lui ai pris un petit tutu, comme ceci. Enfin, c'est elle qui l'a choisi, quoi. Elle adore ce genre de, de choses. Donc euh, voilà, comme c'était à moins 50%, euh, je n'ai pas hésité. Le prix, je sais plus. Il n'y a pas le prix. Je ne peux pas vous dire exactement c'est combien. Un petit sac à dos. Euh, C'était pour la rentrée en fait quand je l'ai ai acheté mais elle a préféré garder son, son vieux sac à dos. Elle le met pas souvent mais de temps en temps quand elle est habillée sport, quand elle veut aller euh, faire de la natation quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un sac à dos de chez Addas Outlet à Marc Avenue à Metz. voilà Alors, Je lui ai pris aussi un trench comme ceci de chez Orchestra. C'était euh, durant les soldes. Voilà. Elle le porte souvent en ce moment. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un petit truc que j'ai pris pour Noël. Je l'ai pris en 9 mois de chez Kiabi. 6-9 mois. Voilà. Non, la robe en 9 mois et les ballerines en 6-9 mois. Donc c'est une très jolie robe de fête, cérémonie. J'ai adoré. Voilà, je me suis dit, peut-être prochainement, je sais pas, les fêtes de fin d'année ou quelque chose comme ça pourra peut-être la mettre, on sait jamais elle est vraiment très légère mais voilà avec une petite veste, ça fera l'affaire et j'ai adoré aussi les ballerines qui vont avec, donc c'est topissime elle est trop chic je trouve ici j'ai une robe pour nos, euh, pour Cyril, plutôt que j'ai pris à Zara voilà, c'est elle qui l'a choisie moi personnellement euh, je la trouve vraiment bof quoi, cette fois-ci c'est Zara c'est je suis pas très convaincue je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils vont améliorer la collection au fur et à mesure. On verra. Et euh, voilà, je ne voulais pas me précipiter. Donc, j'ai pris uniquement cette robe calmée quand il fait un petit peu frais. Parlant de Zara, j'ai pris de basiques. Des petites vestes en maille. Des petites vestes comme ça. Que vous connaissez. Vous allez les trouver euh, toutes les couleurs, toutes les tailles. Voilà, j'ai pris une en rouge et une en noir. Ça, c'est un must pour mettre au-dessus de ces robes. On a un joli pull. De chez sergent Major, voilà un autre pull aussi à rayures. Je sais pas ce que j'ai avec les rayures de chez Orchestra. Quelques basiques aussi de chez Orchestra. Tout ça, c'est des, des cols roulés qui étaient plutôt soldés. Les 2 à 5 euros. Et moi, les cols roulés pour sirene c'est primordial, surtout avec euh, l'hiver et tout ça. C'est un must quoi. Donc, j'ai pris quatre couleurs différentes blanc, noir, et bleu marine et du rose passons maintenant au côté Primark donc Primark je lui ai pris 3, 3, 3, 3 sweatshirts on va dire le premier est comme ceci voilà donc cela coûte 6 euros 6 euros à Primark euh, celui là c'est plutôt orchestra voilà. donc celui là c'est à 10 euros si vous avez la carte Ceci, c'est un Primark aussi à 6 euros. C'est vrai qu'il y a une différence niveau qualité, ça se voit par rapport à Orchestra. Je lui ai pris aussi des pantalons, donc j'ai pris un comme ça, style militaire. Euh, en 4-5 ans, celui-là m'a coûté 8 euros. J'ai pris un rose, c'est un Jaguar en fait, comme ceci, 7 euros. Et puis un bleu foncé comme ça. Pareil, euh, 7€. Euros. Et je lui ai pris deux pulls. Alors, le premier est comme ceci. Je le trouve très, très, très beau. Elle a adoré. Elle aime bien les paillettes et tout ça. Donc, celui-là, il est à 11 euros. Et j'ai pris un deuxième, comme ceci. J'aime beaucoup la couleur. Il est à 7 euros. Puis, j'ai pris trois t-shirts. Chaque t-shirt coûtait 2,50€. Voilà, puisque ses vieux t-shirts ne lui vont plus, elle a quand même grandi, hein elle, a, elle grandit vite. Donc, un en gris, un deuxième en noir où c'est marqué Sparkle, et un troisième en blanc, et du rose. Voilà. Donc, j'ai pris des petites pantoufles aussi à orchestra, quelques pyjamas que je ne vais pas vous montrer parce que on va passer la nuit si je vous les montre. Je vais vous montrer juste un seul pyjama que j'ai vraiment adoré. Euh, c'est une marque qui s'appelle Du Pareil au Même. Je ne sais pas si vous connaissez, mais franchement, la qualité est topissime. Regardez-moi ce pyjama. Il est trop beau. C'est une tunique avec un petit, euh, on va dire un petit corsaire. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un pyjama euh, d'été, printemps. Et la qualité est topissime et je voulais vraiment en parler. Vous parlez de cette marque que moi je connaissais. Il y pas avait en fait. une vente privée des bottes comme ceci. C'est une marque qui s'appelle euh, Kimberfield. Voilà. Et j'ai pas hésité une seconde. Je les ai eues pour 17 euros. Je lui ai pris du 24-25. Bien fourré à l'intérieur. Ça tient hyper chaud. C'est super léger. On ne glisse pas avec ça. Et puis euh, s'il neige, c'est le comble. Franchement. Ils sont magnifiques parce que je me rappelle que l'année passée avec ses bottes, elle rentrait tous les jours, les pieds trempés surtout, la période où il a beaucoup neigé. Donc quand elle rentrait de l'école, c'était tout le temps les pieds mouillés parce qu'elle aime bien s'amuser, elle aime bien jouer, je ne peux pas l'empêcher. Mais avec ça, je suis sûre qu'elle peut s'amuser comme elle veut et au moins, au moins, elle a elle les pieds bien au chaud. Voilà. C'était une vente privée, donc je ne sais pas s'ils vont, vont remettre la vente. Mais pour 17 euros, je pense que c'est très raisonnable. On sait très bien que les chaussures pour enfants, ça coûte un petit peu cher quand même. Donc je crois que j'ai fait le tour euh, de tout ce qui est habits. Restez connectés, je vais vous montrer les derniers jeux que j'ai pris pour Céline. Donc là, je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait à Oxybul en France. C'était dans un centre commercial, je ne sais plus, MUSE. Oui, c'était euh, centre commercial MUSE à Metz. Donc, j'ai pris deux coffrets Montessori. Voilà, le premier coffret, c'est euh, mon coffret Montessori des drapeaux du monde. Elle a adoré ma fille. Si vous voulez voir le coffret de l'intérieur, comment il est, etc. dites le moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo des jeux préférés de ma fille euh, ou des activités que je fais avec elle à la maison. Je commence à vous filmer quelques séquences de temps en temps, mais si ça vous intéresse, je pourrais finir la vidéo et vous la poster. Donc je lui ai pris un coffret Montessori. Si vous vous posez la question, ça veut dire quoi Montessori Si vous ne connaissez pas encore la méthode Montessori, si vous voulez avoir mon avis sur cette méthode pour apprendre des choses à vos enfants, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo dédiée à la méthode Montessori que je trouve vraiment parfaite euh, pour que vos enfants apprennent par eux-mêmes les choses. Ensuite, je lui ai pris un coffret Montessori Astronomie. Son papa est dingue de l'astronomie. Euh, il contient une carte tournante du ciel, un carnet des constellations et un livret et 60 cartes classifiées. Euh, ça, je vous avoue qu'elle n'a pas encore commencé à jouer avec. Je trouve que c'est un tout petit peu plus grand que son âge. Mais euh, voilà, elle s'intéresserait bientôt au charlo. Puis, euh, je lui ai pris des jeux de cartes. Donc, on a pris un qui mange qui c'est un jeu vraiment très très simple. Euh, c'est marqué dès 4 ans. La plupart des coffrets, c'est marqué dès 4 ans. Mais je vous avoue que ma fille a 3 ans. Elle y joue déjà, hein, donc il euh, n'y a pas de problème. Donc c'est un jeu de cartes euh, de qui mange qui Voilà, des animaux. Un qui mange l'autre. Et voilà, il euh, y, y aura un seul gagnant. Ça se joue de 3 à 5 joueurs. Euh, mais bon, vous pouvez même jouer à deux. J'ai déjà essayé. Puis je lui ai pris... Euh, un jeu de cartes mystique Gris. mais cette fois-ci c'est version prince et princesse et j'ai trouvé ça trop beau, attendez, il faut que je vous montre voilà, ici c'est la fameuse carte mystique Gris. celui qui la garde à la fin c'est lui perdant, donc il faut s'en débarrasser et puis ici vous voyez, vous avez un prince et une princesse oh, j'adore, j'adore les couleurs ma fille aussi adore donc on y joue souvent en famille euh, elle s'intéresse bien, elle aime bien, tu, vous voyez, c'est des jeux de stratégie, donc euh, c'est vraiment parfait, c'est très beau. Et puis les couleurs, donc, même si votre enfant il regarde pas forcément le prince et la princesse, euh, comment ils sont habillés, il va forcément regarder les couleurs. Donc euh, les deux roses ensemble, les deux bleus ensemble, etc. Vous voyez, euh, je trouve ça trop beau. J'ai l'impression que c'est moi la gamine. Et euh, voilà. J'avais envie de vous montrer ça, le petit chat. Donc euh, ça c'est en fait pour les enfants qui n'arrivent pas à tenir leurs cartes de cette manière parce qu'ils sont petits, forcément ils ont des petites mains, ils ne vont pas le faire. Donc vous prenez le petit chat, vous mettez vos cartes à l'intérieur et vous essayez d'écarter les cartes comme ceci. voilà. Et l'enfant peut tenir uniquement le petit chat comme ça. Euh, celui-ci m'a coûté 4 euros plutôt, il a coûté à ma fille 4 euros, elle l'a payé avec ses sous et euh, elle était vraiment fière de, de régler ça à la caisse ah oui, j'ai oublié aussi on a pris aussi un, un jeu jams ça c'est quelque chose que j'ai commandé que j'ai reçu à la maison, mais je dois vous avouer que euh, commander sur le site quand vous êtes en Belgique c'est vraiment galère, il a fallu trois fois, il a fallu que je les appelle trois fois pour qu'à chaque fois, ils me disent que voilà, voilà ils vont expédier la, la commande à nouveau. Et au bout d'une de semaine, deux, je reçois rien. Donc, il a fallu un mois et demi pour que je reçoive les jouets, les jeux. C'était vraiment galère. J'ai pris un petit jouet pour nous que je pourrais pas vous montrer parce que voilà, c'est un petit jouet musical quoi pour les bébés. Rien d'impressionnant. Voilà, on a pris aussi un jeu diams junior, on va dire. C'est marqué de 4 à 8 ans, mais Cyril il joue... Euh, Très bien et euh, elle adore. Voilà. Voici comment il est à l'intérieur. Très bien fait. J'adore les dés. Ils sont en, en bois, bien illustrés avec des animaux, etc. C'est vraiment pour les soirées en famille. Je crois que j'ai fait le tour des derniers achats, à peu près les deux derniers mois, on va dire. Euh, sauf pour quelques articles que j'ai acheté durant les soldes. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées. Euh, pour faire plaisir à vos enfants je vous fais plein de gros bisous et je vous vois très bientôt dans un autre nouveau voilà. bye bye